Saviez-vous que de plus en plus de designers d'intérieur importants utilisent du parquet en chaîne comme revêtement de mur Ils ont fait la même chose ici en CY, le restaurant haut de gamme sur la plage de knokke où pendant les mois d'été, vous pouvez déguster un délicieux menu composé par trois grands chefs étoilés belges, Philippe Kleiss, David Martin et Roger Van Damme. Le beau parquet dans le restaurant est le château d'If de La Legno. Pour plus de détails, regardez certainement la vidéo sur ce plancher. Au mur, vous voyez le la Legno Barn Design. C'est en fait un parquet avec un look design élégant qui, comme vous pouvez le voir, se prête parfaitement à l'utilisation comme revêtement mural. Le Barn Design fait partie de la collection Barn. Une gamme contemporaine de planchers de bois fondu en chêne caractérisés par leur caractère indiscipliné, leur structure de bois tactile et leur motif de grain magnifiquement distinctif. Les blocs de parquet absolument uniques en chêne fondue ont un look similaire à celui du bois debout avec des cubes de 9 à 9 cm. Le parquet est spécialement conçu en vue de l'installation la plus fluente possible. Par conséquent, le burn design de la ligne ne consiste pas de blocs livres qui sont complexes, longs et coûteux à poser, mais plutôt de planches qui font 14 blocs de long et deux blocs de l'arche avec un système de rainure et languettes utile pour une installation facile. Bien entendu, les planches de ce parquet sont composées selon les mêmes principes ingénieux que notre plancher multicouche afin qu'il puisse assurer la stabilité maximale et soit adapté pour utilisation avec le chauffage par le sol. Besoin d'un conseil Alors arrêtez-vous rapidement chez un distributeur Lalegno. Il se fera un plaisir de vous conseiller et vous aider dans votre choix. Les points de vente les plus importants peuvent être trouvés sur la lalegno.be. D'ailleurs, gardez un oeil sur notre site web car prochainement, la lalegno lance une toute nouvelle gamme de revêtements muraux avec de beaux panneaux design en chaîne, noyés et surtout en tech. A bientôt